Dans cette vidéo, nous allons parler euh, suivi de processus de digitalisation à différentes échelles, en nous concentrant sur de la digitalisation de cours, de formations, de curriculum. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des suivis diachroniques, donc au fil du temps, ou modulaires, donc euh, les différents modules d'un cours, et de produire des visualisations à l'essai à destination de décideurs, que ce soit des départements d'enseignement ou d des directions d'établissement. Donc, dans le choix des métriques. Euh, on peut s'intéresser à des éléments comme la quantité de ressources produites ou le pourcentage de digitalisation, euh, si on arrive à définir, à euh, distinguer ce qu'est une ressource digitalisée d'une ressource non digitalisée. Donc une première visualisation, ça peut être comme ça au fil du temps, au fil des années, suivre euh, l'évolution temporelle du nombre de, euh, de, de cours où il y a eu d'hybridation. Donc là, on est sur une visualisation, par exemple, où le, le taux d'hybridation euh, évolue au fil des années. Euh, imaginons maintenant qu'on veuille euh, suivre comment cette hybridation évolue non seulement au fil du temps, mais entre différents établissements. Alors là, j'ai pris différents établissements du consortium Hype 13 et on peut imaginer qu'on voit en fait au fil des années une augmentation euh, du pourcentage de cours hybridés. Et ça, ça permettrait d'avoir des tableaux de suivi qui, nous, qui permettent d'identifier si on va ou non dans la bonne direction ou si on est plutôt sur une dynamique. Donc, c'est des chiffres absolument... Euh, soit dit en passant artificiel. Imaginons que sur ce chiffre, sur l'université de Tours, on est sur une dynamique on reste, on ascendante, mais on part de plus bas. Euh, si OCRG, ben, voilà, imaginons que nous, entre 25% et au, au fil des années, jusqu'à 50% des cours soient hybridés, euh, C'est ce genre de choses qu'on qu pour, pourrait aimer voir euh, dans, euh, en termes de visualisation, pour pouvoir décider finalement euh, quand, dans quelle direction aller. On peut même retourner sur des visualisations où, entre départements, on regarde comment euh, les, la situation évolue. Donc on peut même euh, ensuite aller à l'échelle d'un département, des départements au sein de l'université, on regarde le département de droit, le département d'économie, et on va aller un peu sur les mêmes visualisations qu'on avait eues auparavant, où on comparait cette fois des établissements. Et pareil, au fil du temps, on regarde comment la situation évolue. On peut décliner ça euh, à différentes échelles. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut même regarder, comparer entre, euh, voir si, si on s'intéresse, s'il y a des cultures finalement par discipline, voir si les départements d'informatique ici, par exemple, dans tous les établissements, vont être plus en avance. Pourquoi Peut-être parce que les informaticiens ont plus d'affinités euh, avec les processus de digitalisation. Donc, ça, c'est aussi le type de métrique qu'on peut euh, essayer de mettre en place pour comparer finalement les différentes dynamiques qui peuvent se mettre en place en termes de digitalisation. Euh, on peut aussi aller sur des questions de, euh, cette fois-ci, on ne regarde plus digitalisé contre non-digitalisé, mais utilisation de ressources externes. Imaginons que cette fois-ci, on, on veuille euh, voir si les différents établissements vont intégrer les ressources qui sont produites au sein de leur consortium. Et s'ils s'échangent finalement des ressources pédagogiques, eh bien cette fois-ci, la métrique n'est pas un pourcentage de digitalisation mais un pourcentage des cours où il y a eu échange d'une ressource. Donc la collecte des données n'est pas nécessairement évidente, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction pour comprendre comment finalement on, on brise les silos pour pouvoir mutualiser des ressources entre établissements. Donc ça, c'est une approche de visualisation qui me semble intéressante. On pourrait même aller plus loin et au lieu d'avoir des séquences temporelles, mettre en œuvre ce qu'on appelle des cordes de diagrammes où on peut suivre par exemple les flux de ressources. Alors là, ça veut dire que euh, certains établissements vont donner beaucoup à l'université de Tours ou à Cergy, il va y avoir beaucoup en rouge d'échanges entre leur propres départements de Cergy euh, bref, il y a des visualisations là c'est le type de l'analyse de, de réseaux sociaux qui peuvent être mises en place pour dépasser des visions assez euh, linéaires euh, comme on a, on a pu le montrer euh, dans, les, dans les, les graphiques précédents donc là on est plus dans une logique de mettre en place les techniques de la data science ou des visualisations en data science pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, dans le concept qui suit, je dépasse simplement les choses qui ont été effectuées, les échanges de ressources qui ont été réellement réalisés, pour aller même plus loin. Si on veut aller euh, dans une suite de la digitalisation, ce n'est plus non, euh, à cette fois qu'est-ce qui a été digitalisé, mais qu'est-ce qui peut être digitalisable. Et donc, pour ça, on peut utiliser les concepts de didactique du curriculum. C'est les curricula produits contre les curricula potentiels. Et donc, euh, je vous renvoie à Jean-Louis Martinand en 2012. Enfin, un, un de ses écrits sur les curriculum, euh, les questionnements curriculaires. Et je trouve qu'Internet euh, repose cette question de la distinction entre curriculum prescrit, potentiel et produit. Et donc, l'idée euh, finalement, c'est d'explorer de de de Internet de se dire, donc dans cette fois, on va explorer des catalogues de cours, donc il n'y a pas vraiment de mobilisation de traces, contrairement aux exemples d'avant, et on va regarder, par exemple là c'est un cours où il y a des, des cours sur Moodle, où on peut aller des cours sur Coursera, et on va se dire, quelle est finalement la proportion des cours pour lesquels je pourrais utiliser des ressources externes. Donc imaginons qu'on se place en informatique, et euh, on va regarder tous les cours disponibles à l'échelle d'un consortium ou à l'échelle d'un catalogue de MOOC, et on va aller, euh, finalement, non plus regarder une digitalisation effectuelle, mais, effective, mais une euh, digitalisation potentielle, donc le potentiel de digitalisation. Et là, là de, par exemple, dans cette visualisation, on peut voir que, finalement, euh, sur Internet, on a de plus en plus de ressources en informatique au fil des, euh, des années, et sur 94%, donc en 2020, des cours qui sont traités par le département, on peut aller dans une logique euh, d'externalisation et d'utilisation de ressources externes. Contrairement à la sociologie, on peut imaginer que la toile et l'écosystème est moins productif, auquel cas, on stagne un peu et on a toujours énormément besoin de se reposer sur le présentiel. Donc ça, c'est des visualisations qui peuvent aider à prendre des décisions en termes de, de, de, curriculaire, de curricula et de, de quelle direction on veut aller pour euh, produire ou réutiliser des ressources. Mais évidemment, ça implique de bien connaître l'offre. Vous avez des plateformes comme Coursera avec des catalogues assez exhaustifs, mais il faut déjà parler anglais pour l'apprenant. Donc on peut, en tout cas, si on met en place ce type de suivi et qu'on compare les cours qu'on a dans notre institution et les cours qui existent en ligne, confronter les deux pour aller sur ce type de visualisation. Et il y a beaucoup d'agrégateurs, comme là je vous montre Classe Centrale, qui collecte des données en temps réel sur l'ensemble des plateformes de cours. Donc là, sur Classe Centrale, vous avez aussi bien un cours qui est sur e qu'un cours qui est sur Coursera. Et donc, ça permet d'avoir une vision assez large, de contraster les cours qui pourraient être gratuits, payants, et, et, et donc d'avoir une vision un petit peu, développer une forme de stratégie de digitalisation sur la base de ce qui existe. Donc, le potentiel de digitalisation, on pourrait comme ça le décliner aussi bien en, en informatique en sociologie, etc. Donc... Euh, Ensuite, si on veut affiner l'analyse, évidemment, en termes de conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que les teaching analytics, on pourrait euh, quand même avoir un, un apport considérable, puisqu'ils permettraient de porter la focale, cette fois-ci, sur les personnes en charge de la digitalisation des ressources et sur leur investissement.